Comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai décidé de porter des lunettes car on sait tous que ça octroie une certaine crédibilité à celui, mais surtout celle qui les porte. Bon, certes un pénis aurait été plus efficace, mais c'était plus compliqué à le faire tenir sur mon nez. Lors de nos précédents épisodes, nous avons pu voir que la notion d'égalité en droit divisait pour mieux régner. Et bien sûr, les femmes ils sont moins intelligents et ils doivent less. That's C'est tout! Alors, outre l'aspect polémique de ce genre de déclaration, est-ce que euh, scientifiquement, c'est peut-être mal dit, mais euh, il a raison quoi? Bon nombre d'idées reçues circulent au sujet des différences hommes-femmes, si bien que nous ne savons plus distinguer le vrai du faux. Mais rassurez-vous, cela ne tient pas qu'en politique. Hi everyone, I'm Barbara Pease. I'm Alan Pease. And in our new book, we show you why men want sex and why women need love. Je vous présente Barbara et Alan Pease, que l'on nomme aussi dans le mieux les Peter et son du déterminisme sexuel, auteurs du livre à succès Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire une carte routière. Rudiger <musique> et moi on a discuté. T'étais au courant de son aventure avec la femme pilote euh, Bon, non, ça bon. va. donc hein. tout ça, c'est du passé. Tu as raison, maintenant on va former une famille. Euh, si tu savais comme je t'aime, Tania... Euh, euh, Mélanie. Les lunettes ça démarre des gens, mais ça Pour assainer ce genre de vérité, Barbara et Alan Pease se sont appuyés sur un procédé scientifique béton. Comment t'appelle ça toi, euh, L'approximation intuitive Oui, c'est ça. L'approximation intuitive. Ah, là, a... En... En gros, l'approximation intuitive consiste en le fait de définir des généralités à partir de données qui nous semblent en toute bonne foi foncièrement justes. L'inventeur de cette méthode qui perdure encore aujourd'hui dans bon nombre de domaines est un dénommé Paul Broca, célèbre anatomiste, médecin et anthropologue français. C'est dans son prodigieux livre sur le volume et la forme du cerveau suivant les individus et suivant les races qu'il en tire ses premiers résultats. La femme ayant un cerveau plus petit que celui de l'homme et étant en moyenne moins intelligente que celui-ci, on peut donc encore dire que la femme est moins intelligente que l'homme. Si les triangles ont trois côtés et qu'ils ont en moyenne les deux côtés égaux, il va de soi que les triangles sont isocèles. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Ne confondons pas vulve et vagin de grâce. Le pénis prend beaucoup de place. Mais qui parle de la vulve Procéder un vagin veut-il dire que l'on est une fille Non, il y a des centaines de cas beaucoup plus complexes que cela, conduisant souvent à des troubles psychologiques profonds. À la naissance, j'avais l'apparence d'une fille, mais j'avais également des organes génitaux masculins internes situés dans le bas-ventre, ainsi que des chromosomes XY. Il s'agit d'une digénésie gonadique complète. Sur le plan génétique, je suis un homme. Si ma mère avait fait une amyosynthèse, on lui aurait dit qu'elle attendait un garçon. Mais revenons-en à notre démonstration. Une fois que nous avons déterminé le sexe de l'enfant, nous allons donc élever selon son genre. La petite fille ira à la danse pendant que le garçon ira jouer au football. Elle aidera maman à la cuisine pendant qu'il aidera papa à bricoler. Et ce, jusqu'à l'âge adulte où il pourra joyeusement réitérer. Moi je vais te dire, moi, on s'en à ce qu'on sait faire. Merci pour cette intervention. Euh, qu'est-ce que je disais, moi Euh... Je <rire> mais euh, non. Euh, C'était autre chose. Euh, les femmes. Ah oui. organes sexuel mis à part, l'homme est-il physiologiquement différent de la femme ou ces différences sont-elles une construction purement sociologique Là où a raison Monsieur carwin Mike, c'est que la femme eh bien, elle est bien les bien plus petite que l'homme. Elle a donc proportionnellement un cerveau plus petit que celui-ci. Or, comme l'ont prouvé une équipe de chercheurs autrichiens, cela ne veut pas dire qu'elle est incluie inférieure à ce dernier. Oh, yes, yes Musculairement parlant, on entend souvent que les hommes sont plus forts que les femmes. Mais depuis toute jeune, nous avons appris à nous ménager. C'est vers les garçons que les adultes vont se tourner pour aider à porter des charges lourdes, de sorte que petit à petit, ils considéreront que c'est leur rôle. Et nous, petites et fleurs fragiles que nous sommes, le nôtre de ne pas nous faire suer. Il est donc faux d'affirmer que la femme n'est plus faible que l'homme. Il est vrai d'affirmer qu'elle l'est dans la majeure partie des cas à l'âge adulte en raison d'un incident sociétale sur sa construction physique. Mais revenons-en à notre cher député. Est-il vrai que les femmes sont moins fortes que les hommes en mathématiques en raison d'une déficience cérébrale Faux il a été prouvé à plusieurs reprises que si les femmes avaient plus de difficultés dans les matières scientifiques, c'est qu'on avait de cesse de leur répéter qu'elles étaient nulles dans les matières scientifiques. T'es nul. Dire que nous sommes tous égaux est absurde. Tout autant que de prétendre que c'est une dissemblance à nos sexes. Ces confusions nuisent d'ailleurs énormément au développement des enfants, en particulier des petits garçons. À ce sujet, je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le mythe de la vérité. Si par essence un garçon se doit d'être plus fort, doit être plus grand, doit courir plus vite qu'une fille, comment expliquer qu'il est normal à celui pour qui ce n'est pas le cas À force de toujours vouloir faire le distinguo entre hommes et femmes, on oublie qu'avant toute chose, l'homme fait partie d'un tout, l'espèce humaine, dont l'intrication va bien au-delà de savoir qui a la plus grosse qualité crânienne. From the makers of Love Island, comes the ultimate battle of the sexes. épisode d'où tu parles, on espère que ça vous a plu, vous êtes de plus en plus à nous suivre sur notre chaîne, c'est super cool Continuez et n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire aussi parce que ça nous aide beaucoup à avancer, moi je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, euh, portez-vous bien, salut